Chers traders et investisseurs, vendredi 27 mars, bonjour. Alors les marchés se sont calmés ce matin, ils perdaient à l'ouverture un peu de terrain, mais relativement calmement, et c'est une excellente nouvelle. Nous allons peut-être voir le VIX baisser, enfin. Mais néanmoins le monde entier est focalisé sur ce qui se passe à New York qui est devenu, comme vous le savez, le premier foyer épidémiologique du monde pour le coronavirus. Alors attention, attention, parce qu'il y a déjà 82 000 cas aux états unis et la croissance est exponentielle, et euh, le cœur des marchés se trouve à New York. Euh, comme d'habitude, et depuis toujours, les marchés américains vont régir le présent et le futur, comme ils l'ont fait dans le passé. À l'heure de l'enregistrement, en tout début d'après-midi, nous perdons quand même sur les marchés européens pas loin de 4%, mais nous ne sommes pas sûrs que cela clôture ainsi ce soir. De toute façon, le day trading est roi et ne faites que cela, surtout pas de swing trading, comme nous n'arrêtons pas de vous le répéter. Donc, ce matin, dans, cette, dans ce contexte, nous avons fait de nouveau un strike avec 7 trades gagnants sur 7 accompagnés de cinq médailles. Espérons un après-midi aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.